Chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter mes anti vox Alors il est devenu d'usage de présenter en guise de vœux chez certains des prédictions chocs et même scandaleuses pour l'année à venir. Vous avez peut-être vu passer l'assassinat de Joe Biden ou de son fils Hunter, la formation d'un quatrième Reich ou au contraire l'effondrement de la République Populaire de Chine. Vous avez pu avoir un boom stellaire sur les marchés ou au contraire un krach vertigineux en bourse. Peut-être la maîtrise de la fusion nucléaire ou d'une quelconque source d'énergie illimitée, une révolution quantique, au contraire un effondrement énergétique, la conquête de Mars ou la fin de l'aviation commerciale, l'hyperinflation et l'envolée de l'or ou la démission d'Emmanuel Macron, l'explosion de l'Union Européenne ou l'explosion d'une bombe nucléaire. Enfin bref, ce genre de prédictions doivent être absolument excessives euh tout en gardant un très léger semblant de plausibilité, hein. c'est un petit peu à la manière d'un film hollywoodien. Euh, elles doivent refléter les névroses du temps, euh, tout le monde se fiche en revanche complètement qu'elles se réalisent ou non, hein. on n'est pas dans le réel, on est vraiment dans la névrose, hein. personne ne tient jamais les comptes, il s'agit vraiment d'un divertissement. C'est une pratique qui est d'ancienne dans les milieux financiers. Euh, on a très longtemps attendu euh, les bonbons piquants, j'appelle ça des bonbons, de Steen Jacobson qui est euh, toujours d'ailleurs le chef économiste de Saxo Bank et qui est le véritable maître du genre, euh, avec ses outrageous predictions, qui est une espèce de savant mélange de, de burlesque et d'analyse de marché, il y a quand même deux trois trucs sérieux dans ce qu'il faisait, euh, mais... La réalité étant devenue plus scandaleuse encore que les scandaleuses prédictions de Monsieur Jacobson, il a passé la main après 2020, ce qui est sans doute une sage décision. La banque publie toujours ses Outrageous Predictions, mais elles sont plus signées par Jacobson. Euh, alors, pendant assez longtemps, l'exercice a pu prétendre euh, stimuler un peu des cerveaux endormis. Hein, on est encore dans les cotillons, dans les vins, dans les, les, les vins effervescents, les anciennes télévisées. Alors, d'un excès l'autre, euh, ces prédictions un peu rigolotes nous rappelaient que euh, l'histoire endormie ne demandait jamais qu'un baiser de Judas pour se réveiller. Euh, alors, le problème c'est que le Covid est passé par là, et euh, l'Ukraine aussi, et tout ça a fini d'enlever euh, son peu d'intérêt à cette spéculation, la réalité dépassant de très très loin euh, la fiction, cette espèce de fiction cathartique, et c'est bien évidemment maintenant que ça sert plus à rien que la mode de la prédiction outrageuse euh, est en train de sortir du milieu financier et de se populariser dans le cirque médiatique. Cette année, par exemple, on a vu Dimitri Medvedev, le bras droit de Poutine, qui a livré une copie assez remarquée, tu veux, le Quatrième Reich c'est de lui, la démission de Macron aussi. Euh, ça a au moins l'intérêt, euh, cette affaire-là, de nous rappeler euh, qu'une bonne partie de la population mondiale a des aspirations et des angoisses un peu différentes des banques ou même de BFM TV. Euh, alors, tout ceci est très distrayant et parfaitement... Inutile, C'est du pur divertissement euh, au sens pascalien ou, si vous préférez, on pourrait parler de spectacle, au sens de Marx ou de Bohr. C'est-à-dire que ce genre de truc, ça a plutôt tendance à nous éloigner aussi bien du réel que des aspirations et besoins profonds de l'homme. C'est vraiment un truc, ça nourrit nos névroses plus qu'autre chose. Euh, et c'est pas sans rappeler quelque chose qui est quand même vachement plus intéressant, euh, qui sont les célèbres signes noirs de Nassim Taleb. Ces événements imprévisibles qui changent radicalement nos perspectives et qui changent ra radicalement notre rapport au monde. Euh, le travail de Taleb a l'immense mérite de nous rappeler, dans son idée même, que le monde est fractal et non gaussien. Ça c'est une manière un petit peu compliquée de dire que euh, le, le monde dans lequel on vit euh, marche davantage par des ruptures violentes que par des moyennes standardisées. Ça, on n'avait pas besoin d'avoir étudié Gauss et les fractales pour le savoir, mais bon, c'est toujours bon de l'étudier un peu. Euh » Mais au-delà de ça, euh, le signe noir, j'ai beaucoup lu Taleb, et j'aime beaucoup Taleb par ailleurs, mais ça trouve des limites assez rapides. Euh, et dans l'idée même de signe noir, alors vous savez sans doute, ou pas, peu importe, la référence au signe noir, c'est la découverte de l'Australie et de ces signes euh, au plumage noir qui ont détruit en un jour une vérité millénaire en Occident qui était que tous les signes étaient blancs. Euh, et donc, bah, c'est le signe noir, si vous voulez, c'est euh, est comment est-ce qu'une vérité qui semble absolument indépassable peut tout d'un coup euh, se, se trouver euh, renversée euh, en, en un jour. C'est-à-dire qu'un jour, tous les signes, il est blanc, et le lendemain, ils ne le sont plus. Et il n'y a pas eu de dégradé de gris entre les deux, il n'y a pas de moyenne. C'est un événement brutal, inattendu, imprévisible par nature. Et alors, si Taleb, Taleb, c'est un, un micro-statisticien de formation, euh, et... En tant que tel, il observe très brillamment, et surtout, si vous l'avez lu, il faut surtout lire chez Taleb euh, ses annexes. De, généralement, dans les bons travaux, les annexes sont encore meilleures. Euh, il observe très très bien l'empilement des biais et des imperfections dans les systèmes complexes, qui finissent systématiquement par créer des événements violents et imprévus. Euh, mais en revanche, ce qui est assez marrant, c'est qu'il ignore, mais absolument magistralement, l'observation simple des cycles économiques. D'une certaine manière, il reste à la surface euh, et il oublie euh, le plus important, c'est que ce qu'il appelle des signes noirs, le Covid euh, le, euh, ou le conflit ukrainien, euh, ne sont finalement euh, que des conséquences de choses beaucoup plus profondes et non des causes. Euh, alors, quand on lit précisément Taleb, euh, il dirait qu'il a jamais dit le contraire. Mais bon, souvent, les gens interprètent Taleb de manière un peu erronée. Euh, et, euh, et ça, euh, c'est très important. C'est-à-dire que de se dire que quand vous avez euh, que, que, que des, des, des événements qui semblent être la cause de nos malheurs sont en fait des conséquences. Alors, je le sors pas de nulle part, ça, bien évidemment. Euh, ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que j'apprécie particulièrement un vieil auteur économique qui s'appelle Clément Juglar. C'est pas des moindres, puisqu'il a donné son nom euh, au cycle de Juglard, qui est quand même le cycle euh, fondamental en économie. Et donc, Clément Juglard euh, a écrit quelques lignes extraordinaires. On est en 1862, quand même, donc on, ça commence à dater. Donc, en 1862 dans son analyse des crises commerciales et de leur retour périodique, donc c'est lui qui découvre la périodicité économique en système capitaliste, euh, et qui écrit déjà, donc il y a un siècle et demi, qu'on accuse les mauvaises récoltes, les guerres, les crises extérieures, tout ce que vous voulez, alors que ce ne sont que des révélateurs des causes plus profondes. Alors, puisqu'on est ensemble, je vous propose de le lire ça vaut le coup et euh, si vous avez, euh, ça se trouve très facilement en ligne, hein, euh, des crises commerciales et de leur retour périodique, vous vous rendez compte qu'on savait déjà beaucoup beaucoup de choses euh, il y a un siècle et demi et qu'on n'a pas inventé tant de choses depuis. Alors je cite Juglar. ça va être un peu long mais c'est intéressant. On veut toujours trouver une cause spéciale à chaque crise. Pour la crise de 1825, de folles spéculations commerciales. Pour celle de 1847, une mauvaise récolte. Pour celle de 1864, de grandes importations de coton à payer en numéraire. Mais ces formes, ces dénominations, que l'on peut varier à l'infini, ne rentrent pas dans le cadre des crises commerciales, ce qu'on appellerait aujourd'hui crise économique ou financière. Ce sont des accidents qui peuvent troubler un des mécanismes sociaux sans arrêter les mouvements généraux du commerce et des affaires, comme on l'observe dans les crises commerciales. D'ailleurs, une crise commerciale est toujours une crise monétaire puisque c'est la réduction de la réserve métallique des banques qui donne le signal de l'explosion. Encore une parenthèse, vous voyez le rôle central des banques dans l'irruption des crises. En dehors de cette diminution de l'encaisse, on peut être en pleine crise monétaire comme à l'époque actuelle et par suite de la dépréciation de l'argent sans que la période de prospérité en ait souffert. Il en a été de même de la dernière disette et des hauts prix des céréales en 1878-1880. Rien n'a pu néanmoins arrêter le mouvement des affaires jusqu'au crack de 1882. Pardon, je refais encore une dernière parenthèse. Là, on parle du Krak de 1882. La première édition date de 1862. Mais là, on a vraisemblablement une réédition. Euh, très important. On se préoccupe toujours de l'état local. C'est l'état général qui est le plus grave. Ce n'est pas une importation de 67 millions de quintaux métriques ou de 315 millions de coton qui peut produire une crise, quand en 1861, une importation de 390 millions de céréales n'avait apporté aucun trouble sérieux. L'encaisse de la banque oscillait alors de 431 à 285 millions, le portefeuille de 430 à 433. Il y a eu quelques embarras, mais il n'y a pas eu de crise. Ça, c'est très important. C'est très important, euh, les crises euh, dans une société capitaliste. Ce sont les cycles du crédit. Le crédit étant l'argent de nos jours, les cycles de la monnaie, les cycles du crédit qui ordonnent la marche du monde en système capitaliste. C'est parce que nous sommes en train d'achever... Un cycle court en même temps qu'un cycle long et peut-être même un cycle très long que des événements cataclysmiques se produisent et quand je dis événements cataclysmiques je parle effectivement d'événements rares mais dont la portée est augmentée par des réactions qui deviennent totalement euh, insensées et par des interprétations qui deviennent là carrément névrosées. Si on veut généraliser et aller au-delà même d'un système capitaliste, de manière plus générale, on peut estimer que c'est la capacité ou non à mobiliser des ressources qui est au cœur de tout système humain et peut-être même de tout système vivant. Que ce soit historiquement une ressource militaire au temps des aristocraties d'épée, ou une ressource politique par les aristocraties de robe, ou aujourd'hui une ressource monétaire par une aristocratie d'argent bien évidemment les secteurs militaires politiques monétaires sont tous intimement liés en revanche ce que je suis en train de vous dire c'est que ceux qui tiennent le haut du pavé ne sont pas les mêmes au cours du temps et c'est vraiment à dessein que je parle d'aristocratie d'épée puis de robe des choses qu'on apprend à l'école on apprend moins en revanche la période actuelle qui est celle de l'aristocratie d'argent c'est là que ça se passe ce que je veux vous dire par là c'est que si nous vivons une époque de fin d'abondance ce pas à cause d'externalités, pour parler pompeusement encore, d'externalités matérielles, militaires, politiques. ce n'est pas des choses qui nous tombent dessus, des signes noirs qu'on ne pouvait pas prévoir qui nous tombent dessus. Euh, ce n'est pas du tout ça. Si on vit une époque de fin d'abondance, j'en ai déjà parlé, c'est parce que euh, nous échouons à mobiliser efficacement des ressources, à produire et partager euh, efficacement des richesses, pour faire face aux enjeux de notre temps. Et c'est peut-être le plus important. C'est-à-dire qu'avant d'essayer de nous projeter pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine, peut-être faudrait-il faire le constat simple, terriblement simple, qui est que les promesses ne sont plus solvables. On n'est plus capable de mobiliser de ressources, on n'est plus capable. Euh, de faire, de, de mobiliser des ressources sur de simples promesses. Les promesses ne sont plus solvables. C'est peut-être le truc le plus important de cette vidéo. Les promesses ne sont plus solvables. Par quel par quel dérangement intellectuel est-ce que nous avons réussi à nous enfermer collectivement des mois entiers, à nous empêcher de vivre sans bénéfice visible, euh, et alors encore plus aujourd'hui euh, Je prétends que jamais nous nous serions tétanisés ainsi en temps normal. Si ça s'est passé, c'est parce que ceci n'est pas une cause, mais une conséquence, ou pour le dire autrement, l'argent a tenu la santé en l'état. Et si vous m'avez suivi euh, depuis 2020, vous savez que c'est ce que j'ai écrit dès lors, et que euh, qu'il faut s'intéresser aux enjeux euh, financiers et monétaires pour comprendre euh, les réactions absolument euh, bizarroïdes de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le covidisme. Mais c'est pas fini, si vous voulez. À la limite, c'est presque un épiphénomène. Par quel dérangement social est-ce que nous acceptons aujourd'hui cette espèce de prédation radicalement destructrice de milliardaires à la drahi C'est de lui dont on parle en ce moment, mais on pourrait aussi avoir les Daniel Kretinsky, les Niels, euh, en particulier récemment. Ou Par quel dérangement est-ce qu'on accepte que euh, on va payer 250 milliards, ce qui est inscrit au hors-bilan de l'État français, pour le régime spécial euh, de la SNCF, pour les, les retraites des cheminots, ou encore le suicide bruxellois, ou encore euh, les millions et même dizaines de millions d'emplois à la con, vous savez les bullshit jobs dont j'aime bien parler, qui euh, nous font peiner pour détruire davantage de valeur qu'on en produit tous ces dysfonctionnements euh, qui, euh, bah, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de nous mobiliser efficacement, ont ce point commun d'être ancrés dans la fiction d'un système totalement épuisé qui est devenu incapable de s'adapter au réel. Pourquoi Parce que les promesses sont devenues insolvables. Vous savez, moi, euh, ouais, quoi, je crois que je ne l'ai pas fait tant que ça, mais j'aime bien citer Gramsci. « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. » On est un peu là-dedans. Et alors, aujourd'hui, face à l'alternative qui nous tend euh, les bras entre l'inflation et la dépression, ce qui n'est pas vraiment une alternative, vous connaissez sans doute déjà mon choix, c'est celui que je répète à longueur de temps, « Revenez, revenons au réel » quittons la promesse, qui n'est plus solvable, pour la richesse réelle. Et quand je parle de richesse, je parle aussi bien de richesse intérieure, humaine, matérielle. Dans cet ordre-là plutôt que l'autre. Euh, mais ça va absolument partout. C'est-à-dire que ce soit le produit frais, plutôt que son image mensongère sur l'étiquette d'un plat préparé. Que ce soit la détention d'actifs financiers, c'est bon, ce que je fais, d'actifs financiers réels, pas justement pas forcément financiers d'ailleurs, d'actifs réels, plutôt que leurs promesses de papier, de l'or plutôt que d'un certificat d'or, d'immobilier plutôt que euh, d'une SCPI, de matières premières, euh, de moyens de production, si on peut détenir des actions en direct, des parts de société, sans passer par euh, des, euh, des, des bourses. Euh, L'introspection plutôt que le divertissement, l'amitié plutôt que le Twitter, l'effort avant le réconfort. Encore une fois... Les promesses sont insolvables, il faut nous défaire des promesses. Ce qui est un peu terrible pour des vœux, vous allez me dire. <rire> Mais si, l'année peut bien nous réserver son lot de destruction et de mauvaise surprise, et elle le fera assurément, car on peut être certain qu'il va, va se passer des choses terribles. Parce que, encore une fois, euh, ce n'est pas qu'elles nous arrivent dessus euh, de manière euh, absolument chaotique, sans qu'on puisse comprendre c'est l'épuisement du système qui ne les fait pas forcément subvenir, mais fait caisse de résonance dans nos réactions et nos interprétations. Donc elles vont être là. Le, le, le, et donc, c'est parce que nous avons épuisé, sans doute même, ce qui nous attend euh, va être encore augmenté, parce qu'on n'a pas seulement épuisé notre capacité à mobiliser des richesses paradoxalement, dans cette espèce de monde qui, qui, qui, qui est encore dans ce clair-obscur, qui semble être un monde richissime, presque trop riche, mais qu'on a même épuisé notre capacité à mobiliser nos rêves et nos angoisses. On n'est peut-être pas complètement encore, mais on est en voie, si vous voulez. Euh... Et à ce niveau-là, ah oui, c'est sûr que c est, c est, le constat est éventuellement accablant, il est même accablant, je tu n'ai sais, pas, euh, pas d'espoir euh, moi pour l'année 2023. Le, je ne vois pas pourquoi je devrais en avoir d'ailleurs. Mais en revanche, euh, à mon avis, euh, le, salut, euh, le salut réside euh, dans l'action, dans notre « qu'est-ce qu'on va faire face à cette situation ?». Euh, et j'irai même plus loin, le salut avec un petit S réside dans le salut avec un grand S dans euh, le dépassement de soi, que ce soit par la révolte, que ce soit euh, par la création, que ce soit par tout ce que vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas la moindre idée de ce qui va advenir en 2023, mais ce que je nous souhaite. C'est de faire ce que nous avons à faire, euh, c'est de trouver au fond de notre âme un petit sursaut d'humanité qui échappe à toutes les statistiques, qui échappe à toutes les prédictions et à toutes les fatalités. Et sur ce, moi je vous dis à votre bonne année. Et n'oublions pas, dans des temps pareils, il ne faut pas attendre d'être heureux.